Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire, webinaire de rentrée pour 6 pour, pour cette année 2022. C'est un plaisir de vous retrouver. On va évoquer aujourd'hui le SAS ensemble, Voilà, tout savoir à la fin de ce webinaire. Vous saurez tout sur, sur le webinaire, enfin on l'espère. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions euh, sur, le, sur le long des questions et nous dire également si tout fonctionne bien pour vous, si vous nous entendez bien au fur et à mesure, si vous nous voyez bien et que vous voyez bien la présentation. Bonjour à tous les trois. Salut Alain, salut Yannick et salut Claire. Euh, je vous propose qu'on qu commence euh, direct par un petit tour de table. Euh, qui veut commencer Je vous en prie. Là, Écoute, je suis le, en bas à gauche. <rire> Allez, on peut faire dans l'ordre de la slide. Euh, bah donc, moi, je suis Alain Evelec, un hein, des deux euh, fondateurs de celle et euh, partisan du SAS et donc des logiciels en ligne depuis. Euh, Bientôt 12 ans, l'âge de celle-ci. Pour yes. bon, ma part, moi, je suis Yannick Lagadec, je suis le, le CTO de celle-ci. Donc, je m'occupe des équipes engineering, des équipes de développeurs et des équipes produits chez celle -ci depuis maintenant 4 ans. Et moi, je suis Claire Solvi, je suis arrivée un peu plus récemment chez celle -ci, cette année. Euh, je suis en charge, je suis head of professional services, donc en charge de l'équipe des consultants qui déploient et qui forment nos clients sur celle -ci. Super, merci beaucoup pour, euh, toutes ces questions, pour toutes ces présentations. Et du coup, moi, pour terminer, je suis euh, Gauthier, je vais être l'animateur de ce webinaire avec, euh, avec euh, ces trois experts. J'ai la chance d'avoir euh, trois pointures avec moi euh, pour euh, qu'on puisse euh, vraiment décortiquer le, le SaaS et qu'est-ce que c'est, comment ça peut être bénéfique pour votre, pour votre business en, en 2022, un vrai, un vrai, un vrai levier de, de croissance. Euh, J'espère que tout nous entend bien, on n'a pas de questions, pour... enfin on n'a pas de... Voilà, si vous pouvez juste nous mettre un petit ton, un petit message dans le chat, si vous, si vous nous entendez bien. Ce serait parfait, je vois Thierry qui écrit. C'est super, ouais, ouais. merci beaucoup. Parfait, comme ça on s'en assure. Génial. Ok, on va pouvoir passer euh, directement euh, à la suite pour une petite euh, présentation de celle-ci. Euh, J'ai la chance de, de l'aborder. Alors du coup, celle-ci, en quelques chiffres, c'est 6 000 clients dans 40 pays, avec 35 000 utilisateurs, avec euh, toutes, euh, toutes les équipes entre euh, La Rochelle et Bordeaux, euh, exclusivement euh, Nouvelle-Aquitaine, euh, pour euh, vous servir. Tout se fait euh, directement entre La Rochelle et Bordeaux, CTO, toute l'équipe de, de Yannick euh, directement euh, dans les bureaux de celle-ci à La Rochelle, toutes les équipes support, toutes les équipes commerciales, tout est présent euh, en France et euh, pour euh, voilà, répondre au maximum et au mieux à vos, à vos différentes questions, plus de 70 partenaires sur notre marketplace avec lesquels vous pouvez vous intégrer, vous interconnecter pour répondre aux besoins auxquels, auxquels celle-ci ne, ne répond pas parce que ce n'est pas dans la, dans la fonction de, de celle-ci en, en premier abord et euh, bien sûr un engagement hein, écologique, humain et solidaire que, que représente celle-ci. Et on va en profiter également pour explorer un petit peu celle-ci pour les personnes qui, qui ne connaissent pas encore spécialement sur qu'est-ce que fait, qu -ce que fait celle-ci. Celle-ci, c'est deux grandes briques. Une de, de, gestion, de gestion commerciale, euh, donc voilà, avec toute une partie CRM pour euh, avoir la possibilité de gérer votre gestion commerciale, votre service client, et toute une, une brique administrative et de gestion pour la création de documents de vente, la création de documents d'achat, et avoir tout un pilotage autour des, des, de quatre services, hein, donc euh, gestion commerciale, Gestion, euh, gestion du service client, gestion marketing et également gestion, euh, gestion administrative, ADV, comptabilité. Euh, on va commencer directement par un petit, euh, un petit sondage qu'on a fait sur euh, la page d'une cuisine de, de, de, de celle-ci avec, euh, avec une centaine de, de réponses euh, du coup on commence par, par toi Alain si tu pouvais nous expliquer un petit peu la, les chiffres que tu vois et comment tu, tu les vois évoluer avec le temps avec tes 12 ans d'expérience maintenant euh, avec laquelle, euh, avec laquelle as, sur laquelle tu as celle-ci euh, tu es un pionnier en, en France du, de la création d'un SaaS euh, et du coup euh, voilà comment tu vois un petit peu l'évolution euh, de, de, de ce marché et, euh, et le, les gens qui, qui utilisent oui, alors je pense que déjà la, la, la première chose à faire c'est de, de définir euh, cet acronyme un peu barbare euh, de SAS. Euh, donc SAS, euh, en anglais, ça signifie software as a service, euh, et c'est en fait le, le, la nouvelle génération de logiciels qui permet en fait d'accéder à un logiciel à travers euh, soit son navigateur internet, soit une application mobile. Et donc de, de, de se connecter en fait avec un, un login et un mot de passe. Euh, donc c'est le cas de celle-ci, mais c'est aussi le cas de, de Gmail par exemple, qui est aussi partie des, des, des pionniers. Euh, c'est vrai que nous, quand on a lancé celle-ci tout au début, c'était assez original et on était. Euh, euh, il y avait très peu de logiciels SaaS encore disponibles sur le marché en France et on a eu euh, toute une période où c'était vraiment. Euh, assez difficile d'évangéliser les entreprises. On avait pas mal de questions sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Où sont mes données Vous pouvez voir ce que je fais, etc. etc. Euh, euh, voilà. Et donc, nous, on a vu ce marché évoluer. Euh, il y a beaucoup de, de solutions en SaaS qui sont arrivées. Euh, moi, je, si je prends l'exemple de celle-ci, on est une entreprise de, de 100 salariés et on utilise plus de 80 solutions en SaaS. On, on a fait le compte récemment, ça paraît complètement incroyable, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de devenir la norme euh, du, du logiciel, de manière générale, du logiciel d'entreprise. Euh, donc, par rapport aux chiffres qu'on qu a sur le sondage, ben, effectivement, hein, on voit bien les effets de cette évangélisation qui a eu lieu là, dans, dans les dernières années. Euh, on l'a vu d'autant plus euh, pendant la période Covid, puisque le SAS a aussi un, un gros avantage, c'est qu'il favorise fortement le télétravail, puisque les salariés peuvent travailler exactement de la même manière qu'ils soient chez eux, qu'ils soient en déplacement euh, ou qu'ils soient au bureau. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment un, un, une vague de fond. Euh, et après, voilà. après il y a encore beaucoup d'entreprises qui restent à convaincre et je pense que dans ce webinar on va aborder tous ces sujets justement de comment on peut euh, euh, voilà, facilement et efficacement adopter le, le SaaS dans une entreprise. Tout à fait. On va, on va continuer sur une slide qui va être assez intéressante euh, avec les idées reçues du SaaS. Je pense que tout le monde va pouvoir avoir un petit commentaire parce que ça concerne un petit peu euh, les trois parties, que ce soit l'adoption, euh, la technique et également un petit peu l'aspect euh, euh, direction. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, euh, euh, Yannick qui va pouvoir nous commenter un peu cette idée reçue euh, sur euh, l'accès au, aux données euh, que, euh, qu que, que peuvent avoir les, les sociétés qui, qui développent les outils SaaS. Euh, voilà, si tu peux nous en parler un petit peu plus, même si on va revenir un peu plus profondément au sujet après, dans, les, dans la suite du, du webinaire. Bah, effectivement, c'est une question qui est, qui est très compréhensible et, et assez logique finalement, parce que le, le fait qu'on ne dispose pas des données de manière physique chez nous euh, sur notre ordinateur local, euh, bah, finalement on, on, on maîtrise moins euh, la chose, on n'a on pas, pas les données en local chez nous, donc on a l'impression de moins maîtriser euh, ce qui se passe. Euh, maintenant, il faut comprendre que euh, derrière ça, il y, y a toute une logique euh, de process euh, en ce qui concerne le stockage, en ce qui concerne l'accès aux données, et que finalement, euh, le, les éditeurs n'ont pas un accès euh, très simple euh, à la donnée. Euh, bien souvent, en fait, c est, c est, cet accès est soumis à, à, à des règles. Hein, on ne peut pas accéder comme ça de, de n'importe quelle façon euh, aux bases de données. Euh, typiquement, si on prend l'exemple de celle-ci, on va retrouver euh, dans, dans l'équipe support une... une une règle qui est, qui est absolument euh, euh, indispensable qui fait qu'on ne peut pas accéder, une personne de, de support ne peut pas accéder aux données clients euh, sans demander l'autorisation du client final. Donc ça, de toute façon, euh, le, le, de cette manière-là, l'utilisateur final est prévenu euh, de quand on, le, le support peut accéder aux données. Ça, c'est le premier point. Et en ce qui concerne les équipes techniques, euh, en général, les ingénieurs n'ont pas tous accès aux données de production, aux données des clients. Euh, c'est soumis à, à justement à des rôles bien précis. Il faut qu'il y ait une raison valable pour, pour accéder aux données. Alors, ça peut être de la maintenance, ça peut être euh, du correction de bug, etc. Mais quoi qu'il en soit, euh, tout le monde n'a pas accès à la donnée. Il faut que ce soit des ingénieurs qui aient euh, un rôle euh, bien bien précis qui a été euh, validé par euh, par le management. Hein. Euh, les, les responsables d'équipe chez nous ont ce, ce pouvoir-là. Euh, et surtout, en fait, il y a... Euh, des méthodes d'accès bien particulières, on ne peut pas accéder n'importe où, il faut que ce soit euh, depuis des locaux euh, euh, qui soient, qu soient bien, bien identifiés, euh, il y a forcément une connexion en double authentification, euh, et puis surtout, tous les accès sont tracés, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où un ingénieur a accès à une donnée, on va savoir qui a eu accès, quand et pourquoi. Tout ça s'est tracé, et euh, il y a en général de, des, des audits qui sont faits de manière régulière, euh, mais pour s'assurer qu'on n'a pas justement de... de d'accès non voulu et, et non justifié. Donc c'est vraiment une, une question légitime, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre que euh, ce n'est pas, euh, pas euh, un dossier, un imperatoire partagé euh, chez l'éditeur de logiciels où tout le monde a accès. Euh, c'est beaucoup plus structuré que ça et, euh, et bien, plus, bien plus sécuritaire. Un peu processé, oui. Okay. Merci beaucoup, euh, Yannick, pour ces infos. Euh, donc du coup ça c'est un peu la même chose tu nous as un peu évoqué le, le sujet sur la partie sécurité euh, avec, euh, avec les différents process qui sont mis en place euh, c'est compliqué d'adapter toute une équipe à l'utilisation d'un logiciel, là je pense à toi Claire qui est Head of, Head of Professional Services euh, qui le voit tous les jours euh, est-ce que c'est compliqué du coup Non au contraire en fait un logiciel SaaS euh, va être beaucoup plus simple euh, à adopter par une équipe pour, bah, le, Alain le disait tout à l'heure en fait euh, ça permet, euh, on n'a pas besoin d'installer sur chaque poste de travail le logiciel. Donc, en fait, ça simplifie beaucoup l'administration, la configuration de chaque compte. Euh, on va pouvoir avoir un ou plusieurs administrateurs qui vont être en charge de gérer chaque accès utilisateur, d'effectuer les réglages sur le, pour l'ensemble des comptes. Euh, typiquement euh, définir euh, quels sont les droits associés à chaque équipe, à chaque collaborateur, etc. Et tout ça, ça va se déployer euh, automatiquement en temps réel sur chacun des accès collaborateurs, ça va pouvoir être géré de façon centralisée, etc. Donc c'est beaucoup plus simple à déployer euh, qu'un qu outil qui est euh, on-premise, euh, donc sur un poste de travail et sur lequel il faut que quelqu'un intervienne pour l'installer, pour effectuer les réglages, pour lancer l'utilisateur. Et puis, pour compléter, il y a aussi le, bah le, le design lui-même de, de, de, de l'outil. Ouais. Euh, en tout cas, enfin, avec Frédéric, c'était une volonté qu'on avait dès le départ, c'était de ne pas faire un logiciel pour le directeur financier, quoi que ça lui soit très utile, mais c'est de faire un logiciel que les gens aient envie d'utiliser au quotidien euh, en tant qu'utilisateur. Donc, quand on utilise une solution, ça, alors je pense à celle-ci, mais c'est valable pour de nombreuses autres, on va retrouver des codes classique d'Internet, laisser un commentaire, euh, envoyer un email, euh, utiliser un agenda, qui sont des choses que les gens savent en fait déjà faire. Donc euh, la prise en main par l'utilisateur final est vraiment très simple. Après, il y a du travail en amont et c'est vrai que les équipes de Claire sont spécialistes là-dedans c'est dans le paramétrage euh, où là il peut y avoir un peu de complexité sur l'import de données. Euh, sur définir bien les rôles, qui voit quoi, qui peut faire quoi. Donc ça, c'est un paramétrage qui est fait généralement au niveau du management, qui, qui, qui choisit l'outil. Mais après, l'outil lui-même, quand on le met dans la main des salariés, euh, généralement, la prise en main est quasiment instantanée puisqu'ils retrouvent des réflexes parfaitement naturels de ce qu'ils font un peu partout sur un Tout à fait, c'est vrai. Et là, je pense à, à, toi, tu vas pouvoir, à toi, Alain, tu vas pouvoir continuer un petit peu sur euh, comment les, les gens... Euh perçoivent le SaaS en termes de rentabilité pour leur entreprise par rapport à un logiciel classique qu'on pourrait acheter de façon unique et après on l'a toute notre vie euh, comment tu pourrais répondre un petit peu à cette notion de Alors, Je, je m'inscris en faux par rapport à, cette, à cet argument euh, d'abord euh, bon c'est valable en SaaS mais pour tout logiciel euh, quand on prend un logiciel normalement il est censé rapporter plus qu'il ne coûte euh, clairement euh, quand on va prendre un logiciel, on va essayer de gagner de la productivité. Euh, dans le cas de celle-ci, on est vraiment en plein dedans, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de, de limiter au maximum les tâches répétitives et donc de faire gagner du temps euh, aux, aux salariés et de rendre à la fois leur travail plus agréable, mais aussi de leur permettre de se concentrer sur des tâches plus productives. Donc, quand on fait euh, on a une solution comme celle-ci, ben, en fait, euh, euh, voilà, on va gagner beaucoup plus sur les heures qu'on va économiser euh, que le coût du logiciel lui-même. Après, sur le, le modèle du SaaS, euh, à comparer avec le modèle du, du logiciel traditionnel, oui, un logiciel traditionnel, on va acheter un logiciel une fois pour toutes, donc on va l'amortir, on va avoir un, un coût important au départ, et on va l'amortir après sur 2, 3, 4, 5 ans. Euh, voilà, et donc ça veut dire aussi quelque part qu'on bah, est un peu verrouillé pour, euh, pour, pour, pour cette durée-là. Euh, alors qu'un logiciel SaaS, bah, c'est de l'abonnement, donc c'est de, la, de la consommation, il n'y a pas d'investissement à départ, il n'y a pas d'amortissement à faire, et généralement, euh, quand on veut quitter un logiciel SaaS, bah, on arrête euh, son abonnement, euh, mais voilà, il n'y a pas de cette notion d'investissement, d'amortissement, donc c'est beaucoup plus simple euh, à planifier, euh, d'un point de vue même, de, quand on fait son budget, euh, des logiciels en SaaS que des logiciels qui sont des gros investissements au départ, euh, voilà. avec toute la prise de risque que ça implique aussi évidemment euh, parce que si on se trompe, si on voit qu'au bout d'un an on s'est trompé, ben on a fait une énorme dépense et, et c'est trop tard mais ouais. compliqué de revenir en arrière. Ouais. je pense que Yannick, tu as peut-être un petit peu de, de recul là-dessus avec euh, tes différentes expériences sur, sur des logiciels que tu as pu utiliser de façon sur ton ordinateur sur des serveurs d'entreprise en, en local par rapport à du, à du SaaS euh, que tu aurais pu remplacer par du SaaS maintenant qui n'existait pas à l'époque oui, bah, de toute façon, c'est, oui, bah, c'est, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de, de, de concurrents, de confrères de celle-ci historiques qui, qui pratiquent ce, ce, modèle un peu de, d'achat de, de, de grosses licences au début. Euh, je ne citais personne pour pas faire de, pas sûr, ouais. voilà, que, euh, mais, mais le fait est que c'est vraiment, voilà, c'est le modèle financier qui est différent. Euh, effectivement, euh, le, le, mode, le mode d'abonnement, euh, est quand même plus, plus souple, plus facile à utiliser. Euh, et d'ailleurs, même les acteurs euh, du logiciel traditionnel, ils viennent de plus en plus parce que c'est une, une demande du marché, c'est une demande des clients, c'est une demande aussi des, des directions financières. Donc, c'est vraiment un modèle qui est, qui est plus, euh, plus adapté euh, à une consommation, notamment modulaire. C'est vrai que quand on prend un, un logiciel un peu classique, c'est... Euh, dès qu'on grossit, on repart dans des négos un peu compliqués. Alors que sur une solution en SaaS, généralement, ben voilà, on ajoute un utilisateur, on a un petit surcoût euh, et voilà, et on passe à autre chose, quoi. Euh, et c'est beaucoup plus encore, encore une fois, pilotable. Si je sais que je vais recruter 10 commerciaux dans six mois, euh, ben dans mon budget, je vais pouvoir planifier exactement comment ça va me coûter en licence, que ce soit Slack, celle-ci, euh, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique notamment sur des boîtes qui sont en croissance et qui ont besoin de, de se projeter sur le recrutement de nouveaux collaborateurs à venir dans le futur. Je peux peut-être juste compléter, moi, j'ai eu l'occasion de travailler une partie de ma carrière dans l'industrie et finalement le, le, le logiciel On-Premise était vraiment le, la norme, en tout cas à l'époque. La problématique c'est qu'on se focalise sur le coût d'achat du, du logiciel au départ, mais en termes de maintenance derrière, c'est souvent assez, assez énorme. Ce euh, c'est pas quelque chose qu'on qu évalue facilement au départ. Euh, alors, ça peut être de la maintenance au niveau des serveurs d'entreprise. Hein, ça, c'est des choses qui, qui peuvent vite devenir euh, extrêmement chronophages. Euh, ça peut être de la maintenance sur le, le parc euh, des machines aussi. Hein, quand il faut faire une mise à jour, contrairement au SaaS, où on va pouvoir déployer ça de manière quasi instantanée sur l'ensemble du parc. Euh, là, il faut passer sur chaque logiciel, sur chaque ordinateur, euh, mettre à jour avec des problématiques de, de système d'exploitation, etc. Donc, euh, finalement, on en arrive un peu à une notion qui est importante qui est le, le coût total euh, sur le, le, le, le durée de vie, sur le cycle de vie de logiciel. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est difficilement euh, mesurable et estimable euh, sur du on-premise, en tout cas au départ, euh, versus le, le SaaS, où finalement ben, on va pouvoir estimer les coûts de manière très simple, euh, puisqu'il y a l'abonnement et finalement à peu près rien d'autre. Euh, et c'est quelque chose qu'on peut estimer du coup pour les, les mois et années à venir de manière très simple. Euh, sans se dire qu'il euh, va falloir qu'on ait une grosse équipe de maintenance pour les serveurs ou une, une grosse équipe euh, dans l'IT pour aller mettre à jour euh, sur les, les machines des, des collaborateurs. Merci à tous euh, pour ces petites précisions. Petite euh, question de Gilles. Euh, bien sûr, il y aura le replay, euh, parce qu'on parle un petit peu vite apparemment, euh, sur euh, certaines notions. C'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, assez, assez, peut-être un petit peu compliquées à, à comprendre, mais ouais, on va essayer de, de, de, de rythmer un peu. Euh, à la baisse de le webinaire et bien sûr il y aura le replay que vous pourrez regarder pareil si vous avez besoin de la présentation et ben on pourra vous l'envoyer avec avec grand plaisir euh, on continue, on continue ensemble. Yannick sur la sécurité un petit peu des données. Euh, comment voilà, donc tu nous as déjà un petit peu parlé et comment un petit peu, on va prendre l'exemple bien sûr de celle-ci parce que c'est ce qu'on, ce que vit qu au jour le jour, enfin, tous les jours. Euh, mais comment un petit peu c'est géré au global sur sur les voilà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait nous en, en interne. si Tu as des, des, des exemples d'autres SAS sur sur ce que ce qui est fait. Euh, voilà, si vous pouvez nous en parler un petit peu là-dessus bon, déjà je pense juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les, le, le fait d'avoir l'impression d'être plus sécurisé quand on a un logiciel sur notre machine en local euh, pourquoi Parce qu'on maîtrise le, le support physique euh, mais finalement on ne se rend pas compte que euh, le, le support physique en question notre ordinateur personnel il est partie intégrante du réseau internet parce que c'est quasiment impossible maintenant de fonctionner de travailler sans, sans être connecté euh, donc finalement on, on c'est une machine qui est vulnérable comme une autre. Euh, et la grande particularité du, du, de la logique SaaS, c'est qu'en fait, euh, on, les éditeurs ont la force de frappe nécessaire euh, pour avoir des équipes sécurité dédiées euh, et faire en sorte que ce soit le plus, le plus sécurisé possible. Donc, effectivement, si je prends euh, l'exemple de, de celle-ci, bon, déjà, euh, le, le, le point important, c'est que, comme je le disais, on a, on a des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Euh, on va pouvoir... Euh, travailler sur euh, le, le, comment dire, le, le, la sécurité au sens large et notamment sur euh, toutes les vulnérabilités qui vont passer euh, et qui sont, euh, qui sont mentionnées généralement dans la presse spécialisée. Euh, et puis, le gros avantage du SAS aussi, c'est que dès qu'on va détecter une faille, dès qu'on va aura une faille, euh, on va pouvoir mettre à jour immédiatement. Et contrairement au, au, au, au on-primace, comme j'expliquais tout à l'heure, on va être obligé de passer... Euh, sur chaque machine pour mettre à jour. Là, en temps réel, on peut intervenir sur l'ensemble du parc. Ça, c'est un point hyper important. Euh, alors, Je parlais d'équipes spécialisées euh, tout à l'heure, mais euh, je vais reprendre l'exemple de la vulnérabilité Log4j qui, qui a été euh, détectée il y a quelques semaines. Euh, Peut-être en avez-vous entendu parler, mais c'est une, une vulnérabilité qui a vraiment touché l'ensemble de l'Internet. Euh, et Il se trouve qu'on a pu mettre en place, dans les heures qui ont suivi le à la découverte de cette faille, une task force a une équipe dédiée et qui a immédiatement scanné l'ensemble du parc chez celle-ci pour vérifier qu'on était couvert quant à cette vulnérabilité. Alors, on a eu la chance de ne pas être, être vulnérable pour le coup. Mais en tout cas, ça montre un petit peu la, la capacité et la force de frappe d'un éditeur versus un, un, une société X ou Y qui peut-être sous-traite la partie IT et donc n'aura pas cette attractivité. Cette au-delà de ça, euh, il se trouve qu'il y, y a les éditeurs mettent en place des, des, des, des scans réguliers. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des audits de sécurité qui sont réalisés sur, euh, sur tout l'ensemble du, du processus, hein, que ce soit justement le, les plans de sauvegarde, etc., que ce soit le, le code, que ce soit l'infrastructure. Tout est vérifié à minima une fois par an. Euh, il y a aussi une notion qui est de plus en plus connue maintenant, qui s'appelle le, le bug bounty, c'est-à-dire qu'on va... Euh, mettre en place une logique de partenariat avec des, des chercheurs en sécurité indépendants et qui vont passer leur temps à aller vérifier le logiciel, à aller chercher des failles euh, et qui vont donc pouvoir nous, nous prévenir au, au fur et à mesure. Euh, L'avantage, c'est que finalement, on a un scan qui est permanent et, et on a en permanence des gens qui, euh, qui surveillent qu'on qu n'ait pas de vulnérabilité, qu'il n'y ait pas de problématique. Okay. Le dernier point qui est important, c'est le monitoring. Euh, je parlais d'équipes spécialisées. On a également des outils qui permettent de surveiller tout ce qui se passe sur le réseau, s'assurer qu'il n'y a pas d'attaque, s'assurer que euh, les, les connexions qui sont demandées sont légitimes. Et euh, dans, dans le cas de quelque chose qui paraît anormal, on va pouvoir intervenir très rapidement euh, grâce, grâce à la force de dont on dispose. Et l'utilisateur aussi qui a un rôle important dans, le, dans, la, dans 90% de la sécurité de son accès avec, euh, avec le mot de passe ça reste une vulnérabilité qui, qui est non négligeable mais qui, est, qui pour le coup est, est, est vrai que ce soit du, sur du on ou sur du sas euh, il est absolument indispensable que l'utilisateur soit le, le, au fait de, de l'importance du, du mot de passe euh, ça veut dire quoi ça veut dire mettre un mot de passe suffisamment compliqué alors dans le cas de celle-ci on impose... Euh, des, des, des complexités de mots de passe donc euh, ça c'est assez, euh, assez euh, comment dire, intrinsèque au logiciel euh, mais par contre ça veut dire ne pas stocker son mot de passe euh, écrit quelque part sur un post-it ou écrit quelque part sur son ordinateur ça veut dire changer régulièrement de mot de passe euh, typiquement ce qui se passe assez régulièrement c'est une boîte mail qui va être piratée et puis on va réussir à récupérer un mot de passe parce qu'on l'a transmis par email euh, ça c'est des cas assez classiques euh, donc effectivement l'utilisateur final a une vraie responsabilité euh, et, et notamment aussi dans, dans les emails qu'il reçoit, ne pas ouvrir n'importe quoi, si on a un doute on n'ouvre pas parce que il peut y avoir des malwares qui vont euh, être en mesure de récupérer des mots de passe et donc d'accéder euh, au logiciel euh, utilisé par le, le client donc ça c'est un point qui est, qui est absolument indispensable et je pense que c'est euh, ça doit faire partie euh, des processus de, quand on recrute une personne dans une société quelle qu'elle soit, qu'elle soit dans l'IT ou non euh, bah, d'expliquer un peu toute cette partie euh, sécurité et, et sensibiliser l'utilisateur euh, au risque de cybersécurité, puisqu'on sait que malheureusement, cette cybersécurité est en train d'exploser. Euh, on entend parler très régulièrement de ransomware et d'attaques de, de ce type-là. Euh, il faut vivre avec, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de notre quotidien, entre guillemets. Euh, et donc, l'utilisateur, malgré tout ce que, met, ce que mettent en place les éditeurs, bah, a une responsabilité de fondu. Maintenant qu'on a pu accéder au SaaS euh, avec, euh, avec toute la sécurité qui est engendrée, euh, on va pouvoir parler un petit peu des données, les données qui sont... Euh inscrits par les collaborateurs, par les utilisateurs et les données qui sont aussi acheminées par d'autres par outils. Euh, pareil, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, les, les possibilités, principalement de celle-ci, parce que là, on parle de celle-ci, c'est un peu compliqué de se mettre à la place des, des autres SaaS, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qui est fait chez celle-ci par rapport aux données, par rapport à la sauvegarde, par rapport au backup qu'on qu peut avoir chez, chez celle-ci et pour les, pour les utilisateurs Alors, Effectivement, je vais parler de celle-ci, mais cela dit, on, on est sur des processus assez standard dans le monde du logiciel, dans le monde de l'éditeur SaaS. Euh, on n'invente rien. On, on se base sur euh, des, des, des process classiques et, euh, et vraiment utilisés un peu partout. Mais donc le, la première chose, c'est effectivement le, le backup, c'est à dire le, la sauvegarde euh, des bases de données, des fichiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé tous les jours euh, de manière automatique, Ça, c'est vraiment la base. C'est à dire que à partir du moment où on a un problème sur les données, on est en mesure euh, de récupérer des sauvegardes jusqu'à 30 jours euh, avant, euh, avant la, la problématique. Euh, donc dans, dans notre cas, euh, on va faire cette sauvegarde toute nuit euh, de, de chacune des bases de données, de tous les fichiers. Euh, et puis on va surtout créer des copies de cette sauvegarde. C'est-à-dire qu'on va chiffrer euh, à l'aide d'une clé euh, qui, est, qui est sécurisée. Hein. Il y a seulement deux personnes chez nous qui, qui disposent de cette clé. Euh, et en fait, une fois que cette copie est chiffrée, on va aller la stocker chez plusieurs fournisseurs. Pour être certain d'avoir une sauvegarde disponible en cas de problème. Ça, c'est le premier, le premier point qui est vraiment la base. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle une redondance des données, c'est-à-dire qu'on essaie de distribuer la donnée, de ne pas la stocker sur un seul support matériel, mais on va créer des copies en temps réel sur différentes machines, différents serveurs de, différents serveurs de base de données, et ceci pour faire face à justement à un problème matériel éventuel. Euh, si on a un serveur qui, euh, qui, qui est défaillant, qui, qui, euh, qui ne fonctionne plus, euh, ce n'est pas un problème. Il va automatiquement être sorti du, euh, du système euh, de base de données et les autres vont prendre le relais euh, puisqu'on a une copie en temps réel. Donc, on va avoir le temps euh, d'aller euh, intervenir sur, sur, sur ce serveur, faire une maintenance ou le changer. Et donc, ça, ça permet qu'il n'y euh, ait pas de coupure dans l'utilisation du, du logiciel. Et c'est d'ailleurs souvent une des, une, des, une des raisons aussi pourquoi... Euh, le ça c'est avantageux par rapport au on-premise parce que lorsque on a un serveur d'entreprise, bien souvent le serveur n'est pas redondé et quand il est défaillant, ben en fait toute l'entreprise est, est, est figée, hein, il y a, on est obligé d'attendre une maintenance, alors que justement un éditeur a la force de frappe nécessaire à la création d'un un, ce cluster, c'est-à-dire un ensemble de serveurs qui vont fonctionner de pair euh, et qui est donc euh, qui, qui, qui peut faire face à une défaillance matérielle. Ça c'est un point hyper important. Ok, super. Euh, Alain, euh, toi, je vais te poser la question par rapport aux données. En, en, en tant que CEO, là, cette fois-ci, euh, comment tu, tu vois un petit peu l'utilisation d'un SaaS euh, par rapport à l'utilisation de la donnée euh, globale, comme c'est une entreprise avec celle-ci, parce que ça touche beaucoup de services et euh, le top management doit avoir ces informations <coughs> Excusez-moi rapidement. Et du coup, comment toi, tu, tu vois un petit peu l'utilisation d'un SaaS par rapport à la transmission de la donnée dans, dans, dans l'entreprise euh, bah L'avantage le, le, le, du sas c'est que déjà bon, on va avoir la donnée euh, sous les yeux, c'est le, le, euh, déjà le principe, hein, euh, c'est valable pour celle-ci mais dans tous les autres sas aussi, que ce soit ou autre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout de suite analyser la donnée directement dans le navigateur, on va pouvoir euh, segmenter, filtrer euh, la donnée, on va pouvoir aussi l'exporter euh, pas se mentir, hein, Excel a encore de beaux jours devant lui pour, pour aider à, à, à cruncher de, de, de la donnée. Donc, on va pouvoir exporter de la donnée euh, pour l'utiliser euh, voilà, en finance, par exemple, mais on va pouvoir aussi importer de la donnée. Euh, on va éviter beaucoup d'étapes manuelles, hein, et ça, les étapes manuelles, c'est ce qui souvent euh, bah, prend du temps. Je pense par exemple au fait de, que puisse directement euh, créer un lead depuis un système externe, je ne sais pas, un site WordPress, par exemple, qui soit directement créé dans le logiciel, bah, c'est quand même plus pratique que de recevoir une alerte par mail à chaque fois et d'aller dans le logiciel, créer, le, créer la donnée, etc. Donc, euh, et ça, ça rejoint un peu la logique de cette site s'intégrer dans son écosystème, c'est-à-dire avec d'autres solutions de SaaS, euh, bah, c'est justement de, de fluidifier le, le, le parcours de la donnée et par là même bah, d'éviter aux utilisateurs euh, bah, une perte de temps et des tâches répétitives et pas forcément agréable euh, et surtout d'être plus réactif parce que voilà, si on importe ces leads une fois par jour, euh, bah, on risque de les appeler le lendemain alors que si on les avait en direct, on les appellerait tout de suite. Euh, donc voilà, donc, euh, au niveau de l'utilisation de la donnée dans l'entreprise, c'est énormément de fluidité, de rapidité et donc plus d'efficience. Ok, génial. avant ah bon, une question de... sur Sengreech que oui, carrément, j'allais l'évoquer avant qu'on passe à la suite avec Claire, parce qu'on va reprendre un peu cette thématique, de, de répondre à, à Fabien par rapport au ouais. SendGrid. Alors effectivement, alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, nous, on utilise SendGrid pour l'envoi, notamment d'emails, ce qu'on appelle transactionnel, c'est-à-dire lorsqu'on veut envoyer une facture, un devis par email. Euh, on va passer par ce système-là. Par ce système euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'envoi d'emails c'est un métier à part, vraiment, vraiment particulier, un métier à part entière. Euh, pour des raisons de, de complexité de métier, de complexité technologique. Euh, et puis, quand on envoie de très, très gros volumes d'emails, ben, il faut s'assurer que la réputation est bonne, que les emails vont pas tomber euh, dans les boîtes spam, etc. Euh, donc, nous, on a fait le choix d'utiliser un, un service extérieur, ce qui est fait dans la plupart des cas euh, chez, chez les éditeurs de logiciels, parce que finalement, nous, on, on édite un logiciel de CRM, pas un logiciel d'envoi d'email. Et donc, on va s'appuyer sur les compétences d'un service externe, en l'occurrence, SendGrid, qui est un des spécialistes reconnus de, de l'envoi d'email Et donc, ça nous permet de ne pas gérer ça au quotidien et de ne pas avoir à, à, à, voilà, à maintenir des serveurs d'envoi d'email, etc. Alors qu'il y en a qui le font ah, Pour matière. préciser, juste pour compléter la, la réponse, il y a deux options chez celle-ci. Il y a l'option par SendGrid, que vient d'évoquer Yannick, effectivement qui est utilisée par beaucoup de fonctionnalités dans, dans le logiciel. Mais vous pouvez aussi, si vous disposez d'un compte Office 365 ou d'un compte Google Workplace, ex-Google Suite, vous pouvez à ce moment-là connecter nativement votre compte à celle-ci. Et là, c'est un autre partenaire qui s'appelle Nailas, qui prend la main et auquel cas... Euh, quand vous envoyez un email depuis celle-ci, il est expédié depuis votre boîte Gmail. Donc, c'est vraiment les deux modes de fonctionnement. Euh, D'ailleurs, qu'on vous propose, hein, quand vous vous connectez à celle-ci la première fois, on vous propose de, de choisir entre le mode euh, intégré avec Nylas ou le mode euh, avec SendGrid. Euh, donc, voilà, vous avez le, le choix entre ces deux options. Exactement. Il y a de superbes articles de FLAC et, euh, et Academy si vous voulez voilà, réaliser ces connexions avec. Euh, avec ses boîtes ses, vos boîtes mail directement. Euh, du coup, euh, on va pouvoir évoquer un peu ensemble, euh, Claire, la, la, la, les données aussi dans celle-ci, l'utilisation des données cette fois-ci par les utilisateurs que, que euh, dans ton service vous, vous avez au quotidien euh, pour euh, les accompagner, les former. Euh, et du coup, voilà, évoquer un petit peu euh, cette scalabilité, customisation des comptes qu'on peut, euh, qu peut avoir et euh, pareil, un petit peu les bénéfices aussi de, de ton point de vue euh, du SaaS euh, versus un, un, logiciel, euh, un logiciel sur euh, l'ordinateur directement. Oui, effectivement. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais euh, chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres dans l'utilisation d'un logiciel, qui sont fonction de sa taille, de son secteur d'activité, euh, de la composition des équipes métiers, etc. Euh, et ces besoins sont des besoins qui évoluent constamment dans le temps, euh, par exemple avec la croissance de l'entreprise, euh, parce qu'il y a des évolutions de marché, parce qu'il y a des arrivées, des départs de collaborateurs, etc. Et donc, en fait, l'intérêt du SaaS, c'est vraiment de pouvoir adapter facilement et de faire évoluer constamment le logiciel en fonction de ses besoins et de leur évolution. Euh, typiquement, on peut ajouter ou supprimer facilement certaines fonctionnalités, certains modules, euh, de façon centralisée, en un clic, etc. Et ça se déploie sur tous les collaborateurs. On peut gérer de la même façon les licences, ce que je disais un peu tout à l'heure. Typiquement, nous, sur, euh, sur celle-ci, nos clients peuvent choisir d'utiliser ou non certains modules ils peuvent choisir de définir des droits d'accès qui sont en fonction de leur organisation propre. Donc, ils peuvent adapter un certain nombre de profils de privilèges. Par exemple, est-ce que j'autorise l'édition de tel type de document, de telle fiche client, etc. On peut décider que certains commerciaux, par exemple, n'aient accès qu'à leur propre base client et qui n'aient pas forcément la visibilité sur tous les clients de l'entreprise. Voilà, tout ça c'est des réglages qui sont faciles à, à réaliser, mais surtout à faire évoluer dans le temps sur un logiciel SaaS. Donc ça, c'est un, un premier gros avantage. Euh, L'autre avantage incontestable d'une solution en mode SaaS, c'est euh, Alain le disait, donc je, je, je passe de suite, mais euh, la possibilité pour un utilisateur de se connecter depuis n'importe où. En fait, il faut avoir un, un navigateur récent, une connexion Internet, et puis voilà, en fait, on se connecte à son compte, on retrouve ses paramétrages, on retrouve ses droits. Euh, tout ce qui constitue son environnement de travail. Et c'est vrai que dans un contexte où le télétravail se développe beaucoup, où les collaborateurs se connectent depuis des postes de travail différents, à la maison, sur leur mobile, au bureau, euh, c'est vraiment euh, euh, très intéressant de pouvoir euh, avoir partout euh, son outil en, en identifiant son mot de passe et puis on retrouve son espace de travail. Et le troisième point euh, qui me semble important et intéressant, euh, c'est qu'un logiciel en mode SaaS, ça permet de faire bénéficier à tous les utilisateurs, donc euh, tous les clients de l'éditeur, euh, d'évolution constante de façon instantanée. On n'a pas besoin de réinstaller le logiciel sur les postes utilisateurs euh, pour permettre de bénéficier de la dernière mise à jour euh, ou d'une nouvelle fonctionnalité qui serait euh, mise à disposition par l'éditeur. Euh, elles sont disponibles immédiatement, elles se déploient sur tous les clients euh, et tous les utilisateurs travaillent aussi sur la même version de logiciel. Alors que dans un modèle qui est installé sur un poste local, il faut gérer des serveurs, il faut mobiliser une équipe pour mettre à jour, etc. Oui, le, le champ personnalisé rajouté sur un compte se répertoriera sur tous les autres comptes. Donc ça, c'est plutôt intéressant qu'il soit rempli par tout le monde et qu'il puisse être rempli par tout le Exactement. monde. Exactement. Génial. Et, et du coup, on va aborder aussi un point important, pareil, Claire, qui va tu vas pouvoir nous, nous expliquer un peu, c'est la, la possibilité de customiser. Euh, on l'a dit, on a, on a déjà 70 applications connectées euh, euh, directement à celle-ci avec des connecteurs qui sont disponibles. Euh, mais des fois, vous pouvez avoir des, des demandes clients un petit peu... Euh, un petit peu original, qui ont besoin de, de s'intégrer avec des solutions métiers qu'ils utilisent au jour, tous les jours et qui, ont, qui répondent à des processus bien particuliers dans leur entreprise. Et du coup, comment on peut, on peut, on peut aider ces clients et comment on peut, on peut les, les accompagner dans, dans, cette, dans cette customisation avec celle-ci Oui, alors effectivement, le, le gros intérêt aussi du logiciel en mode SaaS, c'est qu'on peut se connecter à une multitude d'outils euh, donc, certains qui sont disponibles un peu nativement dans un catalogue qui est souvent proposé par l'éditeur. Euh, typiquement, Comme on parlait de la, de, voilà, des emails, de l'agenda. Euh, ça peut être d'autres solutions, de marketing automation, de, de comptabilité, de gestion de stock, etc. Euh, et puis, d'autres qui ne sont, sont pas proposés dans le catalogue. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, euh, le fait d'avoir euh, ce qu'on appelle une API, alors API, c'est un acronyme peut-être un peu technique, ça, ça veut dire Application Programming Interface, en fait, c'est le... La technologie, en gros, qui permet à deux, deux applications de communiquer entre elles, et, euh, et le fait que les logiciels en mode SaaS euh, disposent d'une API ouverte, euh, ça permet de se connecter à peu près à n'importe quel outil euh, du marché. Alors ça nécessite un peu de développement, euh, mais c'est en général pas très compliqué, c'est pas des très gros projets et ça permet surtout euh, de faire quelque chose de, de sur mesure et d'adapter euh, et de se constituer un, un vrai en fait une vraie solution sur mesure en connectant dans son entreprise tous les outils dont on a besoin. Et l'API, ça permet aussi de gérer des actions de masse, euh, par exemple de l'import de données, typiquement, euh, alors je reprends l'exemple du CRM, hein, parce que c'est <rire> ce euh, sur quoi je travaille le plus, mais euh, on est sur une migration d'un CRM à un autre, on veut retrouver toutes les données du premier CRM dans le deuxième, Bon, on ne va pas recréer manuellement tous les clients, donc l'API, ça permet vraiment d'importer en masse l'ensemble de ces données, de ces documents clients, euh, ces opportunités, etc. Ça permet aussi d'automatiser certaines actions, par exemple de créer ou de mettre à jour automatiquement des données, par euh, exemple à partir de bases externes. Et donc ça, ça permet vraiment de personnaliser son environnement de travail euh, et son système d'information. Ok, ouais, génial. Donc, ce qui est important aussi, donc du coup, ça me fait penser à une question, c'est l'idée de, de bien se renseigner sur les possibilités, typiquement API de, de tous les outils, parce que là, du coup, l'API, c'est vraiment quelque chose qui est développé de façon spécifique à tous les logiciels. Euh, donc, c'est vraiment avoir un, un certain recul sur, euh, sur, cette, sur, cette, sur ce développement et ces fonctionnalités qui sont disponibles par les, par les différents SAS. Ouais, et si je peux juste compléter sur ce sujet, euh, on voit de plus en plus d'outils qu'on appelle no code arriver. Mm -hmm. euh, qui sont des outils qui permettent d'exposer les API, euh, mais sans avoir à mettre les mains dans le code, parce qu'une API, quand on la voit comme ça, ce n'est pas très joli à voir, euh, mais qui permettent de, de, de, de faire correspondre deux API ensemble. Alors, il y a Zapier qui est, qui est plus connu, mais Zapier, ce n'est pas forcément le plus efficient, mm -hmm. euh, et notamment Integromat que tu connais bien, Gauthier, Alors, est fait. Euh, qui, est, qui est très puissant et qui permet de faire beaucoup de choses euh, avec nos API, puis après il y a beaucoup de solutions maintenant, nos codes comme Bubble par exemple, qui permettent à partir de plusieurs API de faire sa propre application métier. Euh, donc ça c'est des sujets bah, qu'on regarde attentivement euh, nous chez celle-ci euh, et, euh, et sur lesquels notamment les équipes de Claire euh, peuvent vous accompagner, euh, vous mettre le pied à étrier, euh, euh, voilà si vous avez besoin d'être formé à ce genre d'usage. Tout à fait, très bonne précision. Le fait que c'est vrai que le no-code rentre dans les mœurs de plus en plus. Désolé Réunique. Euh... Petit point. Donc là, voilà, là, on, on peut-être répondre à la question de Jean-Luc. Sur... Alors ouais, parce que je ouais, c'est que n'avais pas fait cette précision. Je vois pas les questions. Moi, je n'arrive pas à réfléchir à la question. Jean-Luc nous pose euh... des questions sur, euh, sur de... les évolutions qu'on prévoit sur la facture électronique. Euh, facture X, Porus Pro, et, etc. Euh, oui, alors on est évidemment bien conscient de l'arrivée de l'obligation de, de la facturation électronique. Alors, je ne vais pas revenir sur les dates parce qu'elles diffèrent en fonction de la taille des entreprises, mais disons d'ici deux ans. Euh, c'est déjà le cas effectivement pour les ventes aux administrations à travers le portail Chorus Pro. Euh, donc c'est un sujet qu'on regarde de manière très très attentive. Euh, on a un groupe de travail là qui travaille justement là-dessus. Il euh, faut savoir qu'en euh, même temps, ce n'est pas encore tout à fait clair au niveau de l'État. Les règles ne les règles sont pas encore tout à fait bien définies sur le, le process. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça sera au format Facturix. Donc c'est la première chose sur laquelle on va travailler. C'est déjà de délivrer des, des factures au, au format Facturix. Yannick, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein non, non, non, je, je confirme. Je Et confirme. voilà. Et effectivement, Corus Pro sera sûrement la première intégration, sachant que le portail d'État qui arrivera, in fine, sera... Dans le même esprit que Chorus Pro. Donc, donc voilà. Après, je n'ai pas vraiment de délai. Euh, c'est plus cyanique, mais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on espère faire euh, cette année, non Oui, tout à fait. On, on va y travailler cette année. Alors, comme tu le disais, Alain, effectivement, il y a encore une petite période de stabilisation. Il y a encore beaucoup de discussions euh, sur le sujet. Et, et on, on, a, on fait effectivement partie d'un groupe de travail externe à celle-ci euh, pour essayer d'avoir le plus de précision possible quant à la finalité de, de, de cette de cette fonctionnalité, euh, mais on va anticiper les choses et effectivement euh, intégrer le format Facturix X euh, au plus vite cette année. Euh, et dès que, dès que l'État aura vraiment stabilisé le, le, le process qu'il souhaite mettre en place, euh, à ce moment-là, ben, nous, on, on interviendra et on développera ces fonctionnalités. Donc, oui, bien sûr, ça fera partie intégrante de, du logiciel. Génial. Et après, les, les dates bougent pas mal, j'ai l'impression aussi, sur ces sujets-là, au niveau… Euh... Euh, du coup là, c'était cette slide, c'était pour faire un petit point sur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, si vous pouvez me dire. Euh, non, non, pas pour l'instant. Okay, génial. Euh, du coup c'était pour faire un petit point global avec tout ce qu'on a pu voir, là c'est vraiment une slide qui a réuni, mais là sur cet aspect euh, vraiment euh, concret de, de ce qu'est euh, un outil comme celle-ci par exemple, et des outils euh, SaaS comme euh, Payfit par exemple pour toute la gestion RH des entreprises euh, ou encore euh, des outils, et là on, comme Conto aussi maintenant ça, ça, ça devient des, des, outils, bon, des outils bancaires mais voilà, c'est des outils qui sont très faciles à utiliser avec, tu l'as dit Alain, des, des interfaces très, très agréables à utiliser pour tous les collaborateurs, euh, voilà c'est plus des des choses très, très archaïques euh, avec, avec lesquelles on n'a pas envie de, de, de se lever le matin. Et euh, voilà, c'était pour voir un petit peu les différentes facettes de celle-ci. Donc voilà, on, on l'avait dit, de tous les services que ça pouvait toucher et que ça pouvait euh, englober et avec, euh, avec euh, la possibilité d'avoir un pilotage vraiment à 360 degrés euh, de la solution, de, de, de la gestion commerciale de vos entreprises. Ah, pareil, voilà, je sais, comme Pelfit, c'est la, la gestion à 360 degrés de toute votre de toutes vos relations humaines, que ce soit la paye, la gestion des congés, tout ça, donc vraiment des outils qui sont, qui sont capables de vous accompagner au quotidien dans l'évolution et la croissance de votre entreprise sur, ses, sur les années à venir et principalement en 2022. Et comme tu as bien rappelé, Alain, avec ce, ce, ce, petit, ce, petit, ce petit événement du Covid qui nous est tombé dessus, qui a eu un, un impact assez fort dans l'adoption dans de, de ces outils. Le petit mot de la fin, j ai, j ai, on a la chance d'avoir Yannick pendant ce, ce webinaire, notre CTO. Euh, Est-ce que Yannick, tu aurais pas deux trois, deux, trois euh, insights à nous révéler sur les évolutions qui sont à prévoir sur cette, sur cette année 2022 Bien sûr. Ouais. Alors effectivement, Janvier va être assez riche. Alors C'est l'avantage, c'est un des autres avantages du mode SaaS qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais euh, le, le, au-delà du correctif possible et qu'on peut déployer facilement, euh, l'ADN de, de la plupart des éditeurs SaaS, c'est d'avoir une évolution constante du produit euh, et, et, euh, et qui est déjà intégrée dans, dans le coût de, de, de, de l'abonnement. Donc finalement, on fait profiter de nos utilisateurs de mises à jour constantes. Euh, dans le cas de celle-ci, on fait des mises à jour toutes les semaines. Euh, ça peut être du correctif, ça peut être des petites évolutions ou des grosses fonctionnalités. Et il se trouve qu'effectivement, janvier va être assez riche, on, on prévoit pas mal de, de fonctionnalités, donc je ne vais pas forcément tout décrire. Euh, par contre, je peux parler de, de notamment euh, une fonctionnalité qui arrive très rapidement, qui est la, la possibilité de, de faire de la prise de rendez-vous simplifiée. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite euh, euh, organiser un rendez-vous, un appel avec un prospect ou un client, en général, c'est des échanges d'emails. OK, moi, je suis dispo à telle date. Ah bah Non, pas moi, etc. Donc, on peut se retrouver avec un, un échange sans fin pour trouver une disponibilité. Euh, là, on va donner euh, la, la possibilité d'envoyer, de configurer un espèce de, de lien euh, où on va pouvoir définir des plages horaires possibles. On va pouvoir définir des durées de, de rendez vous. Ça va générer un lien dans celle-ci directement. Lien qu'on va pouvoir envoyer à notre contact et lorsque le contact va cliquer sur, sur ce lien, il va être redirigé vers une page avec un agenda où il verra automatiquement euh, les disponibilités du, collab, du, du, du contact et donc de la personne qui a envoyé le lien. Et il pourra s'inscrire sur l'une de ses disponibilités et ça va automatiquement euh, enregistrer le, le rendez-vous dans l'agenda du commercial par exemple. Donc une, une prise de rendez-vous très simplifiée euh, et qui plus est euh, il y a la possibilité de, de créer des templates euh, au sein de celle-ci donc en fait un commercial pourra hyper facilement envoyer euh, un email euh, dans son, euh, à, son, à son prospect, à son client pour, euh, pour prendre un rendez-vous euh, donc euh, ça, ça va arriver très très rapidement euh, la semaine prochaine et puis on a une autre fonctionnalité intéressante euh, alors, il faut savoir que, que celle-ci est avant tout un, un, un logiciel collaboratif c'est vraiment un ADN de, de ce logiciel et dans cette logique là on est en train de mettre en place une fonctionnalité de, de notification de mention c'est à dire que dans une équipe commerciale par exemple lorsqu'on travaille en, en binôme euh, on va pouvoir sur une fiche client euh, écrire un commentaire et puis aller notifier une personne euh, notifier son collègue euh, en, le, en le citant avec un rebase, de la même manière que l'on peut le faire sur le, le, le logiciel Slack pour ceux qui connaissent euh, et donc quand on va citer cette personne dans, dans le commentaire euh, ben, le collaborateur va recevoir automatiquement une, une notification en temps réel dans celle-ci sans avoir à rafraîchir la page et donc ça va renforcer encore le côté collaboratif de, de celle-ci euh, et puis le point intéressant c'est que cette, cette mécanique de, de notification en temps réel ben, on va la développer euh, c'est que le début et euh, on pourra notamment être notifié lorsque euh, ben, un devis a été signé, lorsque une facture a été payée euh, on sera modifié tout de suite dans, euh, dans l'interface celle-ci sans avoir à rafraîchir la page. Génial. Donc, belles évolutions, bien. on a hâte. Hein. <rire> eh bien, euh, merci à tous. Euh, J'espère que, voilà, si pas pas vous avez une, une question, question, question ouais. que j'aime bien, d'ailleurs. <rire> Quels sont vos principaux avantages par rapport à la solution Upspot <rire> <rire> euh, Alors, euh, déjà, Upspot, c'est une solution... Euh, au départ de marketing. C'est une solution de, de, de lead generation, ça sert à faire des landing page des campagnes marketing, des workflows, de, etc. etc. Euh, qui a rajouté une brique CRM. Euh, alors que nous, euh, on commence au CRM, mais par contre, on fait toute la suite du process jusqu'à la vente et jusqu'à l'encaissement, ce que ne fait pas spot. Donc, on a un recouvrement, effectivement, sur la partie CRM, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, euh, a des clients qui utilisent Spot et celle-ci. C'est un cas d'usage assez courant. Euh, ça peut prendre deux formes. Soit la, les personnes utilisent euh, celle-ci comme CRM et Spot pour le marketing, auquel cas HubSpot envoie les leads dans celle-ci et après sont traités dans celle-ci. Ou alors le client utilise Spot marketing et CRM, auquel cas, euh, bah, quand le lead est gagné dans... dans dans, dans le spot, alors ils vont faire la facture et faire tout le suivi, le paiement etc. dans, dans, dans celle-ci donc on a, là, on a des zones de recouvrement euh, après le spot c'est quand même une solution qui est très chère euh, notamment euh, la brique marketing euh, voilà, qui n'est pas du tout comparable qui est à mon avis adaptée à des entreprises plus grosses que celles qu'on cible, qu cible chez celle-ci euh, mais voilà, en tout cas c'est pas forcément une, fondamentalement une incompatibilité entre les deux ça dépend vraiment de votre projet, de vos ressources et, de, et surtout de vos besoins, et puis de votre budget aussi, comme je, comme je viens de le dire. Exactement. Très bien répondu et on, on connaît bien le sujet, c'est vrai. Euh, bah, en tout cas, si euh, voilà j'allais euh, y venir. Si vous avez euh, d'autres questions là, qui vont venir après le webinar. Euh, et, euh, et voilà avec, euh, avec la réflexion qu'on qu a pu vous apporter, euh, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit voilà, sur LinkedIn, que ce soit par mail ou euh, directement via le chat sur, sur l'écosystème SACI. Voilà, on est complètement disponible. Toutes les équipes ci sont, sont ravies de vous, de vous accompagner, de répondre à, encore aux questions que vous pouvez, que vous pouvez avoir. Donc, surtout, n'hésitez voilà. pas, il sera avec, avec grand plaisir. Il y a juste une dernière question d'Olivier euh, qui est intéressante euh, et qui nous demande s'il y a un webinaire pour présenter les recettes de l'application Celsi. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Celsi, on a euh, la Celsi Academy. Euh, vous trouverez le lien euh, en bas de la page de... de, de Principale de, euh, de celle-ci, ou même en haut, je crois que c'était dans, dans les menus du haut. Et la Celle-ci Academy, vous créez un compte, alors c'est un compte différent du compte Celle-ci, mais bon, c'est la plateforme qu'on utilise. Et après là, vous avez vraiment euh, bah, des, des, des tutoriels en vidéo, euh, étape par étape, de toutes les fonctionnalités de Celle-ci. Donc euh, je vous invite à, à commencer par là. Exactement, et du coup, tu me disais que c'était Olivier, mais on, on y réfléchit pour vous proposer une, une, un webinaire d'ici une, une heure, deux semaines pour, pour, pour euh, voir un petit peu les fonctionnalités de Celle-ci. Euh, ensemble en direct et comme ça vous pourrez poser aussi toutes vos questions euh, toutes nos toutes vos questions et on pourra y répondre en direct donc euh, c'est noté c'est noté on, on y réfléchit alors, il y a une question ça fait deux fois que Gilles la pose donc je pense que euh, moi je la comprends pas tout à fait mais pouvez-vous nous donner une idée de la tarification mensuelle ou si tarif annuel alors ce qu'il faut savoir c'est que nous chez celle ci c'est de toute façon des contrats annuels après voilà vous pouvez choisir de le payer mensuellement euh, soit vous payez d'un coup au début toute l'année, soit vous payez mensuellement. Si vous payez mensuellement, ça vous coûte, je crois, 17% de plus que si vous payez annuellement. Donc, c'est vraiment un, un, un choix à faire euh, voilà, de, de, de choisir le paiement mensuel ou le paiement annuel. Mais de toute façon, le contrat est annuel. Tout à fait. Et on peut retrouver aussi tous les, tous les tarifs hein, parce que ça dépend en fait un petit peu du scope que vous allez choisir sur, euh, sur la page celle-ci. Uh, directement à tapenselci.com et vous allez pouvoir, uh, vous allez pouvoir uh, voir les, la page tarif uh, qui est associée. Eh bien, merci beaucoup uh, Yannick, merci Claire, merci Alain pour, uh, pour, ce, pour ce, cette revue du, du SAS. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Et, uh, voilà, on a un petit peu dépassé, mais le sujet était passionnant. On a expliqué de façon uh, um, très synthétique et très claire, j'ai l'impression, et je l'espère, uh, ce, cette thématique. Donc, merci à tous les trois et uh, à une prochaine. Merci, bonne journée. Merci. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.